Je vais commencer par poser quelques définitions des biotechnologies et plus particulièrement de la biotechnologie marine. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, la définition des biotechnologies qui a été posée en 2005 est l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu'à ses composantes, produits et modélisations pour modifier des matériaux vivants ou non vivants au fins de la production de connaissances de biens et de services. Au sein des biotechnologies, la biotechnologie marine se définit comme l'utilisation des bioresources marines en tant que cible ou source d'application biotechnologique. On caractérise parfois les différentes biotechnologies par leur domaine d'application en leur attribuant des couleurs. Par exemple rouge pour le domaine d'application en industrie, vert pour l'agriculture, jaune pour la chimie. On utilise souvent le terme de biotechnologie bleue pour les biotechnologies marines. Mais elle se différencie des autres biotechnologies car elle ne se caractérise pas par leur domaine d'application, mais par la source des organismes ou de l'environnement qui est valorisé, ici les organismes marins ou la ressource marine. Ce qui fait la force de la, du potentiel biotechnologique, c'est l'exploration et la valorisation de cette biodiversité marine qui est illustrée sur cette figure par la, bio, la, la biodiversité microbiologique. Il s'agit de virus, de bactéries, de champignons, de microalgues, de protistes, mais également de larves d'invertébrés et, et de poissons. On estime qu'on ne connaît à l'heure actuelle que quelques pourcentages de cette biodiversité marine, c'est-à-dire celle qui a été caractérisée, isolée, voire cultivée. L'exploration et la valorisation de cette biodiversité marine a de très nombreuses applications dans un certain nombre de domaines la cosmétique, l'environnement, les, les biomatériaux, l'alimentation nutraceutique, les bioprocédés, l'énergie, la santé et la nutrition végétale. Ou euh, la santé, et la nutrition animale. Par exemple, certains organismes marins, comme des éponges, des bactéries, des microalgues, également d'autres, synthétisent des molécules qui présentent un réel intérêt en, en santé animale, qui peuvent donner lieu à des nouveaux antibiotiques, euh, des agents anticancéreux, euh, des agents antidouleurs ou d'autres médicaments. C'est également la diversité de l'environnement marin qui est une autre, une autre force de la biotechnologie marine. Il existe en effet une grande diversité de ces milieux marins, depuis des zones tempérées côtières jusqu'au grand fond des, des abîmes océaniques, en passant par les, les zones polaires ou, ou les régions tropicales. Les organismes marins qui vivent dans ces habitats très variés ont développé des mécanismes moléculaires qui leur permettent de s'adapter à un certain nombre de stress, des stress abiotiques comme la salinité, la température, des stress biotiques comme la réponse par rapport à des pathogènes, mais qui leur permettent également de communiquer entre eux ou avec leur environnement. Et ces mécanismes moléculaires peuvent se décrire comme des nouvelles voies métaboliques qui vont permettre d'isoler puis de produire des métabolites secondaires qui peuvent mener à des innovations en biotechnologie qui sont très prometteuses. On considère plus ou moins que la biotechnologie marine a émergé euh, au, niveau, euh, au, au moment des années, du début des années 90. Euh, à cette époque, en fait, un, un, un certain nombre de, de, de scientifiques qui ont été visionnaires et, et, et pionniers ont décidé euh, de, de développer euh, ce champ. Dans quelques dates en 1995, la Société européenne de biotechnologie marine est créée. En 1999, le premier numéro du journal Marine Biotechnologie est publié, il est toujours édité de nos jours. Et dans les années 2000, une étape importante est l'arrivée de la génomique marine. En fait, je dirais l'essor de la génomique marine qui a vraiment révolutionné le domaine et qui a donné un coup d'accélérateur au secteur des biotechnologies marines. Ça a ça représente quelque part une, une, une rupture technologique qui a réellement permis d'élargir le, le socle de connaissances sur les organismes marins et qui donc a donné euh, un, un nouveau coup d'accélérateur au secteur des biotechnologies marines. Alors Cela est illustré aussi bien au niveau national, en France, mais également au niveau international. Et Cela est illustré par la, la publication de rapports stratégiques. Généralement, quand la communauté, voire l'OCDE, s'empare du sujet et qui fait des rapports stratégiques, c'est un très bon signe pour le secteur. Donc, un certain nombre de rapports ont été publiés sur le domaine euh, au niveau national, international et même régional. Les activités représentées par la biotechnologie marine peuvent être représentées au travers d'une chaîne de valeur avec différentes étapes de processus, depuis la ressource marine jusqu'au marché concerné. La ressource marine peut concerner la valorisation des coproduits de l'aquaculture ou de la pêche ou la valorisation de la biodiversité marine. Dans ce dernier cas, il s'agit d'isoler des organismes marins dans leur milieu, de les caractériser et de les cultiver. L'idéal ensuite est pouvoir de pouvoir les maintenir dans des collections ou des souchotechs afin d'assurer la traçabilité de cette ressource et également de la rendre accessible aux utilisateurs potentiels. Bien entendu, l'utilisation de cette biomasse marine doit se faire de manière durable. Il n'est pas question que la biotechnologie marine vienne épuiser euh, les ressources naturelles ou euh, dégrader des écosystèmes marins déjà fragilisés. Le développement euh, de cultures, euh, des techniques de culture des organismes marins, que ce soit à terre en utilisant des bioréacteurs ou à mer, en mer avec des infrastructures, est donc un enjeu essentiel des biotechnologies marines pour avoir une filière pérenne. Les différents processus impliqués dans la transformation de cette biomasse concernent par exemple euh, le broyage, la concentration, l'extraction, le raffinage, et toutes ces étapes vont conduire à la production, éventuellement à la purification de molécules, ingrédients et principes actifs qui sont ensuite euh, valorisés, utilisés euh, pour différents marchés économiques. Je vais maintenant présenter un exemple de recherche appliquée en biotechnologie marine. Les grandes algues marines, qu'elles soient vertes, rouges ou brunes, celles qui vivent sur les côtes bretonnes par exemple, présentent la, la caractéristique de synthétiser des polysaccharides euh, extrêmement originaux et très variés. Ces polysaccharides peuvent être euh, définis comme des polymères complexes constitués d'unités sucrées. Et toutes ces unités sucrées peuvent être très variées, comme il est illustré sur la figure, avec euh, des couleurs euh, différentes. Ces algues marines dans leur milieu naturel sont colonisées par des bactéries marines qui utilisent les polysaccharides contenus dans la paroi des algues comme source de carbone pour croître et se multiplier. Dans cet exemple, on utilise une bactérie marine particulière qui a la capacité de croître sur une grande variété d'algues, ce qui n'est pas le cas de, de toutes les, les bactéries. Le génome de cette bactérie a été séquencé et on a ainsi pu identifier tout un, un arsenal enzymatique qui justement permet à cette bactérie de digérer un certain nombre de, de polysaccharides. Ces enzymes ont été purifiées, produites, et sont utilisées comme des ciseaux moléculaires pour digérer à des sites spécifiques ces polysaccharides et produire des oligosaccharides, c'est-à-dire des petites molécules sucrées. Et ces oligosaccharides ont des activités biologiques particulières qui sont exploitées, valorisées et utilisables dans différents domaines, la cosmétique, la nutraceutique, la nutrition animale et la santé humaine.